Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes amis de la chaîne Je communique TV. Alors cette fois, c'est en exclusivité sur notre chaîne, oui je parle portugais du Brésil. Oui je suis capable de parler portugais du Brésil. Ça veut dire la façon de saluer et la façon de se présenter, mais uniquement dans cette vidéo, c'est la façon de saluer. Alors il faut comprendre qu'il y a deux types de portugais. Portugais d'origine, ça veut dire portugais européen, le Portugal. D'accord Et aussi le portugais du Brésil. Mais ici, sur notre chaîne, on va se concentrer uniquement pour le Brésil. Je parle portugais du Brésil. Pour faire quoi Pour faire tout simplement... Pour rencontrer des gens brésiliens, pour faire un voyage au Brésil, etc. Et pour comprendre cette langue, c'est un peu étrange pour vous. Oui, allons-y au Brésil. Alors, cette vidéo, on va... On va faire salutation oui, en portugais brésilien. Salut en portugais brésilien. Alors si on rencontre des gens au Brésil, il vaut mieux de faire la salutation. Salut, salut, salut. Non. Il y a deux. Oye, oh yeah, hola, oye, oh yeah, hola. Oye, oh yeah, hola. Et on va associer avec l'expression to the beam. Par exemple, oye, oh yeah, to the beam. Hola, tu de bien. Alors attention, il y a l'intonation. Lorsqu'on pose la question, par exemple, salut, comment vas-tu? Oye, tu oh yeah, de bien. Hola, tu de bien. Pour répondre, on dit tout simplement, oui, je vais bien. Sim, tu de bien. Oui, ça va. Sim, tu de bien. Allez, allez, allez, allez, on recommence. Oye, oh yeah. hola, Oye, oh yeah, tu de bien. Hola, tout de bien? Répondre? Si, tout de bien. Vous avez bien compris? Alors, si vous aimez bien sûr la vidéo, faites bien sûr ce qu'on appelle le partage, partagez, partagez avec tes amis. Continuons maintenant. Il faut comprendre qu'il y a trois façons de dire, par exemple, bonjour ou bonsoir. Ça dépend avec le temps de la journée. Alors, si on commence par le matin jusqu'à midi ou 13 heures, ça veut dire une heure après-midi, alors c'est bom dia. Bom dia. Oui, bom dia. C'est pas bom dia, non. Bom dia. Nous sommes au Brésil, c'est pas au Portugal. Bom dia. D'accord? Bonjour, bonjour. Bom dia. L'après-midi, boa tarde. Oui, boa tarde. C'est pas boa tarde. Non, boa tarde. Et pour le soir ou la nuit, « noite. Oui, il y a quelques expressions qui disent « noite, Mais, normalement, c'est « buenoite. noite, noite. C'est beaucoup plus fréquent, cette expression-là. « Bom dia ».« Bom dia ».« Bonjour ».« Bonjour ». Jusqu'à soir. Hein? « noite. D'accord. Alors pour prendre quand j'ai un ami, euh, voilà. pour prendre quand un ami brésilien, il y a pas mal d'expressions. Par exemple, on peut dire até logo, até logo. Ou par exemple até aproxima, até aproxima, à la prochaine, à demain, até amanhã. Oh, C'est un peu difficile à prononcer là. Até Oh, Je crois que j'ai commis une faute. Até amonio. Até Voilà, Je crois que c'est une bonne expression. Até amonio. Bon. Ici, c'est atémaïche. Ça veut dire A plus. Até Non, on ne dit pas atéme. Non, atémaïche. Le S se prononce chez on peut dire aussi ciao mais lorsqu'on dit bisous c'est pour euh, des amis euh, beaucoup plus proches d'accord on dit ciao bye ciao bye. mais attention il faut pas dire cette expression à n'importe qui hein surtout aux amis qui sont beaucoup plus proches ciao bye ciao ciao d'accord <rire> voilà on recommence. Bom dia. Bom dia. Jusqu'à quand Jusqu'à midi, aux 13 h Bon. Après-midi, boitage. Boitage. Boitage. Boa tarde. Pour le soir ou la nuit. Boinoite. noite. noite. C'est un peu naze à lui. A te logo. A bientôt. A te logo. A te a próxima. A te a próxima. A la prochaine. A te amonion. A te amonion. A demain. A te maïs. A te maïs. A plus. Ciao. Ciao. Ciao. On peut dire aussi Ciao, bye. Ciao, bye. Mais attention, comme on a, dit, comme on a déjà dit, c'est pour les amis beaucoup plus proches. D'accord Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et cette séance étaient bénéfiques pour tout le monde. C'est donc le premier pas au Brésil. La prochaine vidéo sera donc la présentation. C'est comment se présenter devant des gens brésiliens qu'on aime beaucoup. D'accord Bon dia, boa tarde, boa noite, até logo, até a próxima, até amanhã, até amanhã, amanhã, comme ça, até mais, ciao, ciao, baijo, ce sont des expressions beaucoup plus euh, fréquentes lorsqu'on parle de salutations en portugais-brésilien. Salut, oui on, on associe toujours avec de bem, mais sa façon. Oui, tout de même. C'est une question pour répondre. Sim, tout de même. Hola, tout de même. Sim, tout de même. Ciao. Até mais!